Je m'appelle Sylvain Dramet, je suis professeur de sciences sociales et tous les dimanches sur Twitch, je lis avec vous un article de sciences sociales pour le vulgariser, pour que vous puissiez vous initier ou réactualiser vos connaissances par rapport aux recherches les plus récentes de sciences sociales. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un article qui s'appelle « À l'école des chefs » et qui va nous permettre de nous immerger littéralement dans un lycée professionnel français qui forme des jeunes au métier de la gastronomie et de la restauration. Maintenant, on va passer à cet article où on va refaire du Pierre Bourdieu parce que c'est vraiment un article qui s'inscrit dans les travaux de Pierre Bourdieu avec tout l'arsenal conceptuel de Pierre Bourdieu. Euh, si c'est plus trop clair pour vous, on reviendra là-dessus et je repréciserai ça de toute façon. Article de Adrien Pégourdi. Et il nous dit tout de suite que le, les métiers de la cuisine et du service connaissent depuis plusieurs années en France un processus de revalorisation. Donc ça devient vraiment quelque chose de très légitime, tout ce qui est lié à la gastronomie. Évidemment, on peut penser aux émissions euh, culinaires, le statut des, des grands chefs, euh, évidemment. Le, les événements comme le, le guide Michelin, enfin la sortie du guide Michelin, des choses comme ça, le fait aussi que la cuisine ou la gastronomie française soit reconnue comme patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, tout ça fait que tu as vraiment une revalorisation du monde, en tout cas euh, de la restauration, voire de l'hôtellerie. Processus de revalorisation. Cette revalorisation est cependant portée par des dynamiques inégalitaires. Ça y est, on commence. Hein. Elle ne profite qu'à une minorité de travailleurs du secteur parvenant à cumuler rétribution symbolique. Quand tu travailles dans un grand palace, il y a une rétribution symbolique qui est le fait de travailler dans ce grand palace. Certainement dans, euh, dans le monde de la restauration. Je ne sais pas si c'est transposable dans d'autres champs. Travailler par exemple pour une grande entreprise ou une grande banque, est-ce que c'est encore aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a encore une rétribution symbolique Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, ça marche encore. Et matériel, du fait de, des spécificités de leur clientèle. Cette minorité, parce que tout le monde ne va pas travailler dans un palace, au service des riches, fait partie de l'ensemble des professions intervenant auprès des classes dominantes dont les effectifs ont augmenté. Donc on nous rappelle que les classes dominantes sont en augmentation et les tâches se sont spécialisées pour répondre au mieux à la demande de services personnalisés d'une élite aux revenus accrus. Moi j'aurais envie de dire des caprices, mais il y aurait un jugement de valeur. Dans le rapport de subordination entre clients et travailleurs, s'opère un transfert de capitaux, autant économique, induit par la transaction marchande, et les gratifications exceptionnelles que symboliques. Le prestige social de la clientèle rejaillit sur ceux qui la servent, permettant aux plus dotés d'entre eux de proposer une image valorisée, de leur activité à la frontière de l'art et de l'artisanat. Néanmoins, la grande part de la main-d'œuvre des restaurants et des hôtels reste en marge de cette élite gastronomique et subit des conditions de travail et d'emploi peu avantageuses. Alors, d'autant plus que dans euh, l'univers professionnel euh, lambda euh, de la restauration, c'est très dur. C'est un travail qui est physiquement éprouvant station debout, port de charge lourde déplacements nombreux, activités intenses lors du coup de feu du service, euh, stress, chaleur des cuisines, des horaires fractionnés et atypiques, travail le week-end, les jours fériés, en soirée. Ces difficiles conditions de travail sont couplées à des conditions d'emploi dégradées. Hein, ici, on nous donne quelques données chiffrées. Par exemple, en 2019, le salaire médian des cuisiniers à temps complet était de 1500 euros par mois. Et celui des employés et des agents de maîtrise, c'est-à-dire les serveurs, est de 1 400 euros par mois. Ce qui est plus peut-être qu'un SMIC, mais avec des conditions de travail qui sont quand même très contraignantes par rapport à quelqu'un qui travaillerait dans les heures de bureau. La part des contrats précaires, CDD et intérim importante aussi, hein, où tu as difficilement un contrat durée indéterminé, tu as difficilement aussi peut-être un temps plein, tout ça s'ajoute à la difficulté et la pénibilité du travail qui n'est certainement pas, euh, euh, comment dire, euh, une exception. Ça, c'est plutôt la norme et travailler dans les palaces, c'est plutôt l'exception. Et on nous rappelle aussi qu'entre février 2018 et février 2020, bon, il y a eu aussi le Covid à ce moment-là, près d'un tiers des salariés quittent chaque année, l'hôtellerie restauration bon restauration. Je trouve que les chiffres euh, sont pas forcément parlants, quoi, du coup. Et la restauration est au quatrième rang des emplois saisonniers non pourvus, avec près de 55 000 offres. Et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie nous dit qu'à l'automne 2021, il y avait plus de 100 000 emplois vacants dans euh, ce que nous en Belgique on appelle RECA. Je... Alors les raisons de la pénurie de main d'œuvre dans un contexte de revalorisation de l'activité culinaire, ça c'est l'objet, cet article se penche sur la manière dont sont formés les futurs professionnels, et de montrer que finalement le lycée professionnel, si ce n'est pas une cause unique évidemment, en tout cas participe de cette pénurie de main d'œuvre. On va voir pourquoi. Le lycée hôtelier étudié est situé dans une ville moyenne, dispense une formation classique en hôtellerie et restauration, préparant les petites mains du secteur. À travers l'étude de ce lycée, plus spécifiquement d'une classe de baccalauréat professionnel, Services et restauration, nous verrons comment la désaffection des jeunes diplômés ne s'explique pas seulement par les conditions de travail dégradées et l'emploi qui domine dans la restauration, mais aussi par la nature même de leur formation. Donc c'est ça, hein, on est toujours sur quelque chose de multi, euh, multifactoriel. Et ça, c'est un des facteurs qu'on va étudier dans cet article. Alors, on va pas non plus, euh, il ne faut pas non plus euh, attendre de trop de l'article. Moi, j'étais un peu déçu quand même euh, de la profondeur. Mais euh, je ne voudrais pas vous influencer sur votre évaluation euh, finale de l'article. Ce travail souligne combien le lycée hôtelier détourne une partie des élèves de l'entrée dans le monde professionnel et suscite des aspirations peu ajustées aux réalités du marché du travail, favorisant les sorties précoces du métier, l'institution et ses élèves. Qui peut le plus, peut le moins. C'est avec ces mots que le proviseur du lycée hôtelier résume la formation dans son établissement. Cette formule montre bien l'influence du modèle de l'élite gastronomique. Donc, on va former les élèves à l'élite gastronomique avec des règles, avec euh, des, euh, des recettes complexes, avec des ingrédients nobles. Euh, parce qu'on se dit, voilà, s'ils sont capables de, de, de, de faire, de respecter ce qui se fait au top niveau, à ce moment-là, ils pourront faire euh, tous les métiers dans la restauration et l'hôtellerie. Mais finalement, tu vois déjà où est euh, le problème. Hein. Euh, tu crées des attentes démesuré et puis la réalité du monde professionnel est bien différente. Dans cette institution, il ne s'agit pas de former uniquement des futurs professionnels du luxe, mais de transmettre une excellence professionnelle. En partant du principe que cette formation permettrait ensuite de travailler dans tous les domaines de la restauration et tous les types d'établissements, y compris les moins prestigieux d'entre eux. Toutefois, ces apprentissages décodent du luxe et menés par des enseignants éloignés de cet univers, c'est ce que j'expliquais, Soit parce qu'ils n'y ont jamais travaillé, soit parce qu'ils l'ont quitté il y a plusieurs années. C'est donc une vision idéalisée et surannée, hein, dépassée, du service des classes dominantes qui est transmise par la formation. C'est quand même dingue quand tu penses qu'il y ait des formations comme celle-là qui soient au service en fait des classes dominantes. Quoi. Tu vas former du, du personnel pour servir les classes dominantes. Mais là, c'est une parenthèse. En outre, les apprentissages qui passent par l'enseignement de techniques le remodelage des corps et l'inculcation d'un amour, entre guillemets, du métier, s'opère auprès des élèves éloignés du monde de la restauration. » Et donc là, il y a un gap, il y a une sorte, alors le mot n'est pas utilisé, mais euh, moi je trouvais que le texte transpirait un petit peu ce concept d'acculturation. Quand finalement, tu dois effacer une culture initiale dans laquelle tu, as... tu es né, tu as vécu, pour en acquérir une autre. Et parfois, le, le, le gap est très important, et c'est ce qu'on nous précise ici. On constate une prépondérance de pré des origines populaires. Trois quarts des élèves sont d'origine populaire, mais comme dans toutes les filières euh, professionnelles, là, il y, y a un tri qui est fait euh, avec les, les établissements euh, généraux euh, qui vont être euh, où les classes moyennes plus et les classes dominantes vont être surreprésentées. Et puis euh, dans les filières euh, qualifiantes, comme on le dirait en Belgique, tu auras plus de classes populaires. Bien sûr, c'est la réalité en Belgique, mais c'est pour vous montrer que euh, l'école est encore euh, une grande entreprise de, de classement et de... Moi, j'appelle ça une guerre de triage, en fait. Alors, justement, donc, trois quarts des élèves dans ce lycée professionnel viennent des milieux populaires. Une absence d'enfants des classes supérieures. Bon, on travaille à l'échelle d'une classe de 23 élèves, hein, donc c'est pas très représentatif. Mais il y a quand même zéro enfant des classes supérieures. Et tous y compris... « Ceux issus des classes moyennes ont un lien avec le pôle privé de l'espace social. » Alors là, c'est très intéressant. Il faut se remémorer ce que dit Bourdieu. Je ne sais pas si vous euh, si vous en souvenez, mais je vais vous projeter l'espace social selon Bourdieu. Et on va revenir un peu là-dessus. Il y a des, des, des lectures qu'on a déjà faites. Hein. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a lu euh, le rapport des, des classes populaires à l'écologie. On avait beaucoup parlé justement de cet emplacement de l'espace social où on est dans les classes moyennes, ou dans les classes populaires, mais pas les classes populaires qui sont dans la précarité. Classe populaire, voilà, difficile de terminer, de terminer euh, le mois, mais stabilisé. Donc on sait qu'on a sans doute le logement, ou euh, le crédit euh, pour le logement est, est en cours. Et donc euh, c'est vraiment cet espace-là qui est intéressant dans cet, arti cet article-ci. Voilà. Voilà ce qu'est l'espace le, social pour Bourdieu. Alors, moi, je, généralement, je ne, je ne travaille pas avec cette, euh, cette représentation-là auprès des élèves parce qu'après, euh, ça devient un peu trop déterministe. Parce que pour Bourdieu, en fait, tout est en déplacement constant et en fait, ce sont des positions relatives qui pourraient changer si des, si des positions autres changent. Donc, euh, en fait, là, c'est une vision fixiste de l'espace social qui ne correspond pas à ce que propose Bourdieu. Mais voilà, ici comme on en parle, je vais quand même le, le montrer. Euh, donc cet espace social est structuré selon la détention de différents capitaux. Encore une fois, c'est une vision un peu réductrice, parce que pour Bourdieu, il y a plusieurs capitaux, il n'y a pas que deux capitaux. Or ici, vous voyez que on est surtout sur du capital culturel et du capital économique. Donc situé à gauche, euh, quand on regarde le, le tableau, euh, tu, tu as plus de capital culturel, si tu es à droite, tu as plus de capital économique. Donc, il y a une structure du capital qui joue comme ça. Et puis, si tu es tout en haut, tu as plus de capital euh, dans toutes les espèces confondues. Voilà ce qui est mis sur le tableau, ce qu'on va appeler le volume de capital en bas tu as très peu de capital. Alors comme tu as très peu de capital, ben, il est très peu différencié, et donc c'est pour ça que sur le bas, vous voyez, c'est un peu en forme d'entonnoir, euh, parce que tu ne peux pas avoir beaucoup de capital culturel, étant donné que de toute façon, de manière totale, tu n'as pas beaucoup de capital. Sauf que, bon, pour Bourdieu, il y a aussi du capital social qui intervient, qu'on ne représente pas ici, et puis il y a une sorte de synthèse qui est faite avec du capital symbolique, mais qui n'est pas vraiment une synthèse. Et donc, euh, cette vision-ci est très réductrice. Et en fait, euh, sur euh, l'article, on nous dit que les 23 élèves proviennent, quand ils sont des classes euh, moyennes, surtout de la partie droite. Donc, vous voyez où il y a petits commerçants, artisans. Alors après, vous voyez, euh, en écriture euh, normale, pétanque, pernot, pêche. Parce que pour Bourdieu, il y a une association qui est faite entre ta position sociale et tes pratiques culturelles. Euh, mais encore une fois, c'est une vision réductrice, parce que ça pourrait changer la pétanque instantanément pour être, euh, comment dire, réinvesti par les, euh, les classes euh, dominantes, hein, une sorte de gentrification euh, des pratiques qui pourrait se faire. Et donc, ça, le, le, le schéma ici ne, ne serait plus juste. Et souvent, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais Bourdieu, tout ça, ça, ça, ça, ça n'est plus correct ça n'est plus à jour. Bourdieu s'est dépassé, oui, mais ça c'est euh, la vision à l'époque de Bourdieu. Bourdieu n'a pas dit que c'était comme ça euh, pour toujours. Hein. Donc ça c'est l'espace social et voyez on va vraiment être sur euh, ben, en fait la case euh, en bas à droite. On va se trouver dans cet espace-là. Donc on est en fait sur, aussi sur euh, sur une pratique sociale dans les lycées professionnels qui est euh, assez située. Euh, socialement. Leurs parents ont une situation professionnelle relativement stable et occupent des emplois d'ouvriers et d'employés du secteur privé, d'agriculteurs, d'artisans, de professions du maintien de l'ordre, des policiers, des militaires, des vigiles et de techniciens. Donc on est vraiment euh, sur cet espace qu'on a ciblé de l'espace social. Seuls trois élèves ont des liens familiaux avec le secteur de l'hôtellerie et restauration. 3 sur 23 Ouais, 3 sur 23. À travers la profession de la mère, cuisinière et propriétaire d'un restaurant de cuisine traditionnelle, pour l'un, d'un oncle, serveur salarié dans un établissement de chaîne, pour l'autre, et d'un cousin, serveur salarié dans un bar-restaurant, pour le dernier. Les élèves sont également homogènes quant à leur trajectoire scolaire. En entretien, tous reconnaissent avoir connu des difficultés scolaires au collège caractérisées par un redoublement et ou de faibles résultats en classe de troisième. Et donc on retrouve exactement ce qu'on disait en Belgique, où tu as un déclassement qui est fait. Globalement, tous les élèves essaient des filières générales d'abord, et puis après tu vas en filière professionnelle, je dis bien généralement, après il y a toujours des cas particuliers. Hein. Il y a des poissons volants qui existent, mais ce n'est pas l'essentiel de l'espèce, et puis ils ne volent pas vraiment. Mais euh, voilà quoi, hein. bien sûr tu as des exceptions, des gens qui ont une vocation, et qui vont. Euh, tu vas prendre cet exemple-là pour contredire euh, tout, euh, toutes les généralités qui se font. Mais, comme je le dis souvent, on ne fait pas de loi avec des cas particuliers. Et donc, euh, ici, tu vois bien qu'on retrouve euh, ce système de déclassement, qui n'est pas l'objet de, de l'article. D'acceptation des verdicts scolaires négatifs au sein des classes populaires. Donc, euh, ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'il y a une intériorisation des verdicts scolaires. « Ah, je ne suis pas fait pour l'école. » Alors que c'est l'école qui n'a pas été faite pour eux. Mais il euh, y a un renversement qui est fait chez les classes populaires. où On se dit bah, « Finalement, l'école, ce n'est pas fait pour nous. » Euh, je dis nous, parce que les parents aussi ont sans doute eu, ont peut-être eu des difficultés scolaires, et donc finalement, ben voilà, on accepte euh, sa trajectoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec TVA, finalement, il y a une sorte de tragédie du social qui, moi, euh, comment dire, me m'étonne tout le temps, ou me révolte, ou m'étonne, mais euh, je ne me lasse pas de m'étonner de, de, de ça, quelque part. Alors, je sais pas si... si c'est clair quand je dis je ne me lasse pas de m'étonner de ça. Mais voilà, je trouve ça euh, incroyable que ça soit encore euh, si peu conscientisé dans la société, alors que euh, ça a été tellement dit et redit, quoi. Et qu'il y a tellement de, de, de faits qui, euh, qui s'ajoutent les uns aux autres, hein, même si dans les sciences sociales, évidemment, on ne fait pas des, des sciences exactes, c'est pas la même chose, mais il y a quand même des faits qui sont là, qui ont été construits de manière rigoureuse, et qui s'accumulent les uns après les autres. Alors ici, c'est toujours des moments que j'aime. Quand on, on laisse parler les, les individus, les gens, c'est toujours chouette euh, d'avoir vraiment euh, les mots qu'ils ont donnés. Ici, on est euh, sur euh, Pauline, fille d'agriculteur inscrite en cuisine. Ben, Au début, je ne savais pas trop quoi faire. Quand en troisième, on m'a dit qu'il fallait faire un choix, je me suis porté vers la cuisine. J'ai fait un stage en entreprise pendant quatre jours et ça m'a beaucoup plu. En fait, rien ne me plaisait. Le général, j'avais pas envie. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller tester en entreprise dans un restaurant pour voir. Comme je cuisinais pas mal à la maison, pour voir si ça me plaisait autant en au restaurant. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. Donc tu vois que tu n'es pas non plus sur un choix ultra positif. À la base, mais là, c'est encore un choix qui est relativement positif. Euh, dans l'autre moitié des élèves, on va plutôt même avoir un choix par défaut euh, qui là, n'est pas du tout positif. Donc ici, Mathieu nous dit... Je voulais travailler dans tout ce qui était nature, animaux, garde forestier. Eh ben, le blanc en cuisine. Hein. C'était vraiment autre chose qu'ici, quoi. Et du coup, je suis arrivé là. En fait, je suis venu par hasard sur un coup de tête. Quand j'ai redoublé ma troisième, j'ai déjà demandé une année en lycée agricole. Et j'étais recalé parce, parce que j'avais pas assez de moyenne. Donc, il voulait faire euh, garde forestier, forestier, euh, travailler euh, dans l'agriculture. Et ici, ils se retrouvent en cuisine. Et du coup, je me suis dit, je vais aller en cuisine parce que là, c'est plus facile. On m'avait dit que c'était beaucoup plus facile de rentrer. Du coup, je suis vraiment venu comme ça par hasard. Il n'y avait aucune chose avant qui m'avait vraiment donné envie de venir ici. Bonjour le choix positif. À l'image d'autres types d'institutions qui entendent transformer leurs membres, le lycée hôtelier se caractérise par une coupure avec le monde extérieur. Donc là, c'est intéressant. Hein On nous dit vraiment qu'il y a euh, un travail pour désocialiser quelque part... Ou pour acculturer les, les élèves. Et donc on nous dit que ce lycée-là, ce lycée et que c'est le cas de beaucoup de lycées professionnels, est à l'extérieur de la ville, loin de, de la vie sociale, mais aussi loin de, des lieux de décision, finalement, de là où les choses se passent. Ils passent leur temps libre, du coup, en, en petits groupes, dans ou à proximité de l'établissement, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire aux alentours, coupés d'une partie des interactions avec le monde extérieur. Si la situation est moins due à une stratégie d'institution qu'aux inégalités socio-spatiales, qui repoussent en périphérie les populations les plus populaires, et en l'occurrence ici leur lieu d'apprentissage, l'isolement caractérise bien la scolarité des élèves du lycée hôtelier. » Donc il y a des choses, j'aime bien l'idée aussi, que les choses rentrent en résonance, hein, comme euh, cette, cette, euh, ce phénomène physique dans lequel euh, les atomes d'une matière vont, vont vibrer en même temps, et euh, où tu vois ces ponts qui se déforment littéralement, et donc, ici, en fait, ce n'est pas du tout volontaire de la part du lycée d'hôtelier ou de, de, du fait de l'éducation nationale de vouloir aller à l'extérieur de la ville. Mais il se trouve que ça va renforcer euh, cet effet d'isolement. Donc, hein, c'est vraiment des choses qui. un faisceau de, de circonstances qui renforce un, un phénomène. Cours généraux, cours professionnels, repas du midi et mise en situation professionnelle à travers le restaurant et l'hôtel d'application sont assurés au service du lycée et organisés par l'administration selon un emploi du temps ritualisé. Tout ça pour te dire que voilà, il y a vraiment un formatage qui est mis en place. Loin d'être un espace uniforme, le lycée hôtelier est donc un lieu de subtile différenciation entre formations que les vêtements servent à illustrer parce que tu as les bouchers qui vont être euh, habillés d'une certaine manière, les serveurs d'une autre manière. Il y a une photo qui est proposée, je vous la montrerai. Et on nous parle d'une violence retenue de la part de l'école. L'objectif de transformation des élèves s'inscrit ainsi dans une volonté revendiquée de ne pas, selon l'équipe pédagogique, dégoûter les élèves. Plusieurs raisons justifient ce recours à une violence retenue. Parce que tu dois faire une violence pour formater les élèves, mais en même temps, euh, tu ne peux pas être trop violent. Sinon, ils s'en vont, puisqu'ici, ils sont sur base plus ou moins volontaires, même s'il y a des, des choix par défaut, comme on l'a vu. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a en effet été l'objet, au milieu des années 2010, d'une campagne médiatique de dénonciation des violences physiques, morales, sexistes à l'œuvre dans ce monde professionnel. Et donc, du coup, tu as un climat euh, qui est plutôt à être plus soft dans les rapports sociaux, qui fait que euh, les profs euh, sont dans la retenue. La seconde raison de la retenue de la violence réside dans l'absence de sélection des élèves. L'institution n'est donc pas en mesure de choisir des élèves possédant des dispositions favorables au travail de conversion. Donc il y a un manque de docilité, mais pas forcément sur un fond volontaire, du matériau que tu veux modeler. Le matériau étant les élèves. Et ici, on a Marc, enseignant de cuisine, qui nous dit « Les exigences d'un établissement scolaire ne sont plus les mêmes ». Avant, le prof disait quelque chose, personne ne bronchait, aujourd'hui, c'est plus comme cela. Si on veut mettre une sanction, on ne peut plus non plus, on a quand même des barrières, les chefs d'établissement ont la pression, voire même un peu peur de pour... des poursuites, on laisse un peu faire les choses. Le lycée hôtelier se retrouve ainsi dans une situation complexe, un peu dans une double bind, dans une double contrainte. Il doit entreprendre un travail de conversion des élèves à un monde social étranger, sans pouvoir déployer les méthodes d'une institution totale. Une institution totale, euh, comme par exemple euh, un hôpital psychiatrique, où euh, tu as totale emprise ou une prison, tu as totale emprise sur les individus. Reste alors le recours à une violence retenue qui ne produit les effets escomptés que dans quelques cas où la logique institutionnelle entre en résonance, hein, on utilise ce mot de résonance, avec certains acquis de la socialisation familiale. Donc il y avait trois élèves sur les 23 qui avaient euh, de la famille dans le milieu euh, de la restauration. Sans doute qu'auprès de ces élèves-là, il y aurait une meilleure réception euh, de l'entreprise de, euh, de formatage. À l'instar des autres formations professionnelles, la formation en hôtellerie-restauration s'emploie en premier lieu à transmettre des techniques professionnelles et un vocabulaire spécifique. L'objectif consiste à ce que ces techniques et ce vocabulaire deviennent « naturels pour les élèves, entre guillemets, c'est-à-dire suffisamment incorporés pour que leur exécution relève d'un sens pratique. On trouve vraiment les mots de Bourdieu ici. Hein. Il s'agit de développer, enfin, incorporer, sens pratique, c'est des, des mots de la sociologie de Bourdieu. Il s'agit de développer une maîtrise du corps dans l'action qui permet de produire instantanément et quasi mécaniquement une réponse. Donc c'est vraiment un travail de conditionnement, adapté à une situation de travail. Pour cela, le lycée multiplie les exercices répétitifs, hein, une sorte de drill, et imposé ayant pour but de façonner et d'éduquer les corps aux exigences du métier. Nous avons Claude, enseignant de cuisine, qui témoigne. Au niveau de l'apprentissage, c'est graduel. En première année, on part sur des objectifs de préparation, des bases en fait. Ça va être des choses simples, comme préparer, laver, sécher, hacher du persil. Ça, on va le voir une fois, deux fois. faudra peut-être le voir trois fois, car certains vont encore laisser des queues de persil au milieu. Après, on va essayer de passer toutes les techniques de cuisson, de façon à ce qu'ils voient la palette des techniques de cuisson en cuisine française. Tout un tas de choses qui vont faire une base de connaissances au départ. Et puis ensuite, en deuxième année, on va s'appuyer sur cette base de connaissances pour aller plus loin. Aujourd'hui, on n'apprend plus tous les classiques de la cuisine française, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Ça, c'était quand j'ai appris la cuisine il y a 40 ans. Aujourd'hui, on leur apprend des techniques qui vont être transférables. Par exemple, je vais faire un steak tartare. Je vais utiliser exactement la même technique que quand je hache du persil. Aujourd'hui, on leur apprend des techniques et avec ces techniques, on va fabriquer des plats. Sauf que c'est contre-productif et même si pédagogiquement, c'est vraiment pertinent de partir des briques fondamentales avec lesquelles tu vas construire après un édifice beaucoup plus complexe, eh bien, euh, ça va être contre-productif et euh, ta euh, façon de faire a des, euh, des effets. En plus de l'apprentissage technique, c'est également un important vocabulaire spécifique que doivent s'approprier les élèves. Les cuisiniers ont à retenir l'ensemble des termes désignant les ustensiles et les techniques culinaires qui leur serviront à exécuter avec précision les recettes demandées. Les serveurs doivent maîtriser tout le vocabulaire associé au fromage et aux alcools, produits dont ils ont la charge dans les restaurants. Dans ce cadre, une attention spécifique est portée sur le lexique de l'onologie, lors de la formation, les élèves apprennent les cépages et les régions viticoles françaises. Ils sont initiés aux subtilités permettant de qualifier les différents vins, les gammes de familles aromatiques, les différentes courbes de couleur de robe, les de, la degré, le degré d'intensité et d'équilibre. Ce vocabulaire œnologique, développé, précis et abscon, nécessite un travail long et soutenu pour être réutilisé à bon escient. Ouais, c'est un travail que, enfin, c'est un vocabulaire que tu intériorises peu à peu quand tu t'intéresses tu, tu au monde de l'onologie et au vin. Mais ici, voilà au pas de charge aux élèves, tu peux bien imaginer le résultat que ça donne. Il faudra le remobiliser face au client lors de l'interaction marchande avec le naturel attendu, c'est-à-dire l'attitude permettant d'euphémiser la relation marchande, en donnant l'impression au client qu'il bénéficie d'une recommandation personnalisée. Pour les apprentis serveurs issus des classes moyennes et populaires du secteur privé, la mobilisation de ce vocabulaire se révèle complexe à mettre en œuvre. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'apprendre un vocabulaire, mais d'acquérir les codes sociolinguistiques non transmis par leur socialisation familiale qui permettent de l'utiliser avec justesse dans la relation commerciale. L'observation des cours souligne la difficulté de cet apprentissage malgré les mises en situation professionnelle sous la forme de jeux de rôle qui sont utilisés par les professeurs. Voilà, ça c'est le genre de, de fiche que tu utilises. Alors les élèves, voilà, doivent euh, dire si le vin est pâle, clair, paille, doré, cuivré, ambré, grenat, violacé, rubis. Il y a de telles subtilités, c'est pas facile quoi. Entre du perlé, de l'effervescent, bon après si tu t'intéresses au vin, oui, tu vas, tu vas vite comprendre. Trouble, voilé, malgré la, répéti la répétition des gestes et la diversité des lieux et des techniques d'apprentissage l'acquisition des techniques reste entravée par une logique des compétences trop abstraite pour des élèves à distance de la culture scolaire. De même, l'apprentissage du vocabulaire oenologique occulte l'important investissement réclamé aux élèves qui doivent à la fois acquérir un capital culturel spécifique non transmis par la socialisation familiale et apprendre à le mobiliser dans des interactions avec une clientèle bourgeoise. En fait, ce qu'on demande, c'est un travail assez colossal. Face à l'ampleur de la tâche, le découragement et le renoncement pointent chez les élèves, particulièrement pour les serveurs directement exposés par la relation de service à leur distance au capital culturel légitime, alors que les cuisiniers sont protégés par leur, leur travail à distance des clients. Donc, voilà, Tu rajoutes une difficulté pour les serveurs qui sont en plus des, euh, des fonctions qui sont moins payées après sur le marché du travail. En plus de l'incorporation de nouvelles techniques et d'un nouveau vocabulaire, la conversion implique une opération de remodelage corporel. Les élèves issus des classes moyennes et populaires sont engagés dans un travail de domestication du corps afin de le rendre conforme aux exigences du service auprès des classes supérieures. C'est terrible. Bon, il y a aussi toute une volonté de, de transformer les, les goûts des élèves. Euh, déjà par rapport au travail mais aussi des goûts cul culinaires. Donc ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et euh, ici, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, puisque les jeunes cuisiniers vont être appelés à redécouvrir des viandes, des poissons, des légumes, avec plus de subtilité que ce qu'ils pouvaient connaître dans leur milieu familial. Claude, enseignant de cuisine, d'un bon dressage, révèle le décalage entre les exigences du lycée et les productions actuelles de l'édite gastronomique. On a des règles de dressage. Lorsqu'on a plusieurs couleurs, il faut intervertir les couleurs. Si on a un logo sur le bord de l'assiette, le principal du plat doit être le plus près possible du logo. Et puis l'accompagnement sera un peu plus loin. Si on a quelque chose avec un os, l'os sera vers l'intérieur du plat, jamais vers l'extérieur. On ne mettra jamais rien sur le tour de l'assiette. Le tour de l'assiette est réservé aux clients et aux serveurs. Après, on peut laisser libre cours à une certaine interprétation du volume des couleurs dans l'assiette. On doit réfléchir à ça et c'est ce qu'on va faire carré, rond ou déstructuré. En sachant que ce plus forcément les règles dans le milieu gastronomique où, en fait, on est sur une déformalisation dans le milieu gastronomique. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup moins guindé et même dans les rapports interpersonnels, il euh, y a un rapport qui est beaucoup plus informel que par le passé. Et donc, dans le lycée professionnel, on va continuer à faire de l'ultra-formalisme, si je puis dire, je ne sais pas si, si c'est exact, mais c'est comme ça que je le perçois, alors que euh, c'est plus court. Donc, euh, on va même créer un apprentissage, on va faire un apprentissage de choses qui ne sont plus actuelles. Et en fait, euh, il va y avoir des thèmes euh, positifs. En fait, euh, ce qu'ils attendent, les enseignants, et c'est un implicite aussi, c'est des élèves qui euh, sont... Euh, dévoué à 100% pour la cuisine, aussi en dehors des temps scolaires. Donc à la maison, il y a euh, voilà, un entraînement qui soit fait, qu'ils développent par eux-mêmes leur culture culinaire. On va attendre aussi une attitude de quelqu'un qui est dévoué à 100% sur la tâche, hein, avec des termes comme « ah ça c'est un bosseur »,« une machine de care »,« un bastonneur »,« des petits fips et best finalement et on attend que l'élève termine le service épuisé en sueur. Donc on attend plus finalement que les contenus d'apprentissage. Mais ça, c'est valable aussi dans toutes les filières, qui est une sorte de don de soi. Alors peut-être plus dans cette filière-là que dans d'autres filières. Alors comme tu es sur des tâches qui sont très complexes à intérioriser pour les élèves, c'est ce qu'on a dit pendant la majorité de l'article, comme on est aussi sur des conditions professionnelles, très difficile, d'un milieu qui est très difficile, qui est en fait, malgré sa valorisation sociale, mais est dévalorisée économiquement, en tout cas pour la majorité des, euh, des travailleurs, tu dois avoir un peu une carotte. Et la carotte, ça va être justement la gastronomie, le luxe, les palaces. Les professeurs vont faire miroiter ça aux élèves en leur disant, ben voilà, il y a du travail, c'est dur, c'est compliqué, euh, tu vas en chier, mais au final, il y aura euh, quelque chose de très positif pour toi. Sauf que, on l'a vu, il y a beaucoup d'appelés peu d'élus, surtout que, euh, généralement, le personnel des palaces vont plutôt dans des écoles euh, privées, ou des écoles qui vont former euh, euh, spécifiquement du personnel de palaces, avec une sélection sociale qui est beaucoup plus drastique, avec des classes populaires qui sont moins présentes, et qu'au final, tous ces élèves des classes de lycée professionnel vont se retrouver sur le marché du travail avec peu de possibilités d'aller dans des palaces. Alors, il y en aura. D'ailleurs, ici, dans le lycée, ils expliquent que dans le hall d'entrée, il y a des photos de, des élèves qui ont le mieux réussi, qui travaillent dans ces dix palaces ou dans ces restaurants gastronomiques. Mais euh, voilà, c'est pour ça aussi que tu as une grosse sortie euh, du métier euh, plus tard. Parce qu'en fait, tu crées des attentes, tu inculques des comportements qui sont en total décalage avec le monde professionnel. Et donc, on est un petit peu dans, dans une impasse. J'espère que cette lecture vous a plu. N'oubliez pas, le dimanche à 21h sur Twitch, nous lisons chaque semaine un article de sciences sociales. Et tu es évidemment le bienvenu. A très bientôt dans une prochaine vidéo ou en stream.